Le calendrier de l'Avent 2016 de Toddy Pies Jour 21 Un sapin s'adresse à son voisin qui vient d'être coupé et j'y par terre. Est-ce que ça t'a fait mal L'autre répond. Mal Non, pas vraiment. Mais je sens que je vais être en retard ce soir et que je vais encore me faire enguirlander par ma femme.